Retour aux affaires. Comme dirait Pétain, voilà, j'étais pas au courant. Go, viens voir, je vais t'apprendre comment on débarrasse d'un corps. Oh là Il faut que je parle, il faut que je parle, il faut que je faut que je Il vient de putos cerdos. Le mec, qui m'a vraiment emmené euh, chez Pueblo là. <rire> Mais j'ai jamais dit le N. <rire> Attention, Libero <rire> es marron. Yipi qui de ah shut up baby.